Bilibili-bit, Liberty RP Si je ne t'avais pas rencontré, je vivrais sûrement avec des potes Pas de mecs sérieux mais plus du genre qui passent leur soirée dans des clubs J'aurais sûrement abandonné le rap vu que ça rime à rien Et vu que personne m'aurait soutenu ou incité à croire en rien je ne saurais pas faire la vaisselle, à semble débile mais c'est vrai Je penserais toujours que les mecs fidèles n'existent pas sur cette terre Je penserais tout mon temps sur Konami à me gaver de fast-food Je m'endormirais seul toute la nuit à me mater des films de boules Si je t'avais jamais aperçu, je m'aurais jamais vraiment su Ce que signifie d'être heureux Je m'aurais sûrement détruit avec l'alcool ou la peau, Pas de maison, pas de projet, pas de gosse, mais un compte à découvert Des meufs, encore des meufs, Toutes sortes de relations internes Si je t'avais pas rencontré, je chercherais certainement une fille comme toi je t'avais pas rencontré, je chercherais certainement une fille comme toi Prévenante, affectueuse qui sait, mettre mon cœur en émoi. Je peux pas imaginer la vie sans toi. Ta présence à mes côtés, sans la tendresse de tes paroles, sans le douceur de ton doigté. J'aurais sûrement abandonné le rap, vu que ça rime à rien. Et vu que personne ne m'aurait soutenu ou incité à croire en rien. Je ne saurais pas faire la vaisselle, ça semble débile, mais c'est vrai. Je passerai toujours que les mecs fidèles n'existent pas sur cette terre. Je passerai tout mon temps sur Konami à me caver de fast-food. Je m'enormirais, tout seul la nuit en m'attendant des films de boules Si je t'avais jamais aperçu, je n'aurais jamais vraiment su ce que signifie d'être heureux 2020 tu connais les bails, premier freestyle de l'année Je voulais juste être à la mode, devenir mégan mais j'ai trop de rappeurs à bouffer Je reconnais le style, reconnais la rime, nouvelle année, même aspi le cerveau en mode bip, Mais le flow n'est pas du speed pour la frime Le hasard ne favorise que les esprits, bien préparé j'étais pris avant même d'être né Mon spermatozoïde était un prédestiné plus je me regarde, plus je pense que Dieu a approuvé vos prières La perfection n'existe pas, mais la légende n'a aucune barrière Je pourrais rapper toute une journée Pour moi, il n'y a rien de plus logique Besoin de shit pour écrire, poteux, c'est la psychologie J'ai besoin de me lever pour briller à mon zénith Une étoile est née ce soir de mai Dans le rap, je suis le messie Je suis pas du genre à lancer des pics Mais je fais des shurikens Cœur romantique, aujourd'hui je te quitte, le lendemain je te ken. Me clasher, c'est risqué comme la meuf qui t'allume sur snap mais que t'as jamais vu, il y a des mecs qui rêvent De me voir tomber ceci est juste un prélude En écrivant ce texte j'ai vu d'où Tu viens Ton inspire C'est impossible de reposer en paix Quand je pars en style free Rappeur futuriste Je me suis éveillé pour niquer le game Je ne suis pas un Kozuki Mais j'ai la puissance d'Oden Petit j'allais pas en cours, les profs comme les keufs ne me faisaient que de me noter Au top sans effort donc forcément pour terminer d'or je serais médaillé J'ai des punchlines diaboliques, quel paradoxe pour un catholique